Eh bien, le bonheur au travail, pour moi, euh, n'est pas nécessairement euh, centré sur soi. En tout cas, ce n'est pas vraiment ma vision. Le bonheur au travail, c'est les autres. Ben, c'est comme ça que je travaille. Euh, si les autres sont satisfaits de ce que j'ai pu leur apporter en termes de contribution dans leur travail, que ce soit à l'égard d'un collègue, euh, d'un membre de, de l'équipe, d'un collaborateur, un fournisseur, un client euh, supérieur, eh bien, mission accomplie. Fait que ça, Quelque part, ça a un impact sur euh, mon propre bonheur. Donc tout ça, c'est de, de la contagion positive, si on peut appeler ça comme ça. Wow! Contagion positive. Très fort. En tout cas, alors ben, c'est ça. Euh, tant que les autres sont satisfaits, ben je crois que ça auto-satisfait notre propre euh, bonheur à nous-mêmes. C'est comme ça que je le vois, ma vision. C'est compliqué, hein? J'espère que non. My name is Parmida and two reasons that make me happy in work are first having emotional support people who can understand you emotionally and they can have empathy with you. That would make you to go be able to go to work every day even if you're feeling bad because you know people would understand that and they're not going to expect too much. Second, um, I want to have that kind of like tasks on the daily basis that is not clear un petit peu de ça est clair, mais un petit peu de ça est quelque chose que je dois essayer de faire. Si tout est déjà fait, ça va être trop bizarre, pas un challenge something quelque chose de très routine, et then je wouldn't pas de motivation pour ça. Alors pour moi, le bonheur au travail, c'est face à une difficulté, face à un défi d'entreprise, Dieu sait qu'aujourd'hui on en a quand même pas mal au vu de l'environnement, c'est de travailler ensemble sur un projet commun. De faire évoluer l'entreprise ensemble, euh, de faire ressortir de ce projet, de ce défi, euh, les plus belles choses de chaque personne. Euh, qui était peut-être inconnue pour chacun d'entre nous, mais du coup, on se découvre. Euh, de créer une émulation, euh, de réfléchir, de faire évoluer, euh, et puis d'aboutir à ce défi et de trouver des solutions. Et du coup, bah, continuer à évoluer. Euh, ne jamais s'endormir, ne pas rentrer dans une routine. Euh... Et du coup, dans ces défis, bah, on découvre chaque personne avec leurs qualités, leurs défauts, mais il y a une synchronisation qui se fait. Euh... Et du coup, on se connaît mieux et du coup, le travail... Euh... Bah, le travail devient plus le travail. Parce qu'effectivement, euh, le bonheur, pour moi, c'est de ne plus se sentir au travail. C'est euh, que les choses passent au fil de l'eau. Et euh... Et puis du coup, bah, que tous ensemble qu on fasse avancer le bateau entreprise. Le bonheur, c'est de travailler tous ensemble, de relever des défis et de, oh, de s'éclater. Voilà, ciao Ce so qui me rends heureux, c'est les vacations, mes collègues. Je really like les aime vraiment, c'est l'atmosphère. Et les boss, les boss, je les aime vraiment, ils sont vraiment bons. Je me sens que je suis And the fun, the fun of the project, which we do. All right, that's it, that's a wrap. <laughs>